Bonjour à toutes et tous. Euh, bienvenue euh, pour cette deuxième édition du festival Effraction. Euh, donc, on, on je reçois aujourd'hui euh, pour ce grand entretien Florence Obnas, euh, qui est donc grand reporter au monde, qui a publié en 2010 euh, le quai de Westriam, euh, qui était une enquête d'immersion sur euh, après la crise de 2008 sur euh, les travailleuses précaires euh, et qui vient de publier euh, aux éditions de l'Olivier, l'inconnu de La Poste, donc euh, qui est un, une enquête euh, formidable, euh, très romanesque, euh, sur un fait divers qui a eu lieu en 2008 dans un petit village de l'Ain, qui s'appelle Montréal-La Cluse, euh, dans lequel donc un, un meurtre euh, non élucidé euh, jusqu'à présent, euh, d'une postière qui s'appelle Catherine Burgot, qui a été retrouvée donc, euh, tuée de 28 coups de couteau. Et euh, donc, euh, vous avez enquêté sur cette histoire. Euh, L'un des principaux suspects euh, a été Gérald Thomasin, qui était un jeune espoir du cinéma français, qui a eu le césar les Césars, euh, du jeune euh, espoir masculin, c'est ça, euh, en 91 pour Le Petit Criminel de Jacques Doyon. Et donc... Euh, vous avez vraiment mené une enquête, une enquête de long terme, vous avez quasiment euh, vécu voilà, pendant, pendant six ans à Montréal-Lacluse pour écrire ce livre qui euh, nous amène vraiment là, à la frontière entre euh, littérature et réel, qui est le thème du, du festival. Et euh, donc là, l'intitulé de la rencontre, c'est « Littérature tout terrain ». Et peut-être pour commencer, je voulais vous poser la question, est-ce que euh, vous pourriez dire que vous pratiquez une littérature de terrain Bon, c'est <rire> vaste. Bonjour tout le monde. Euh, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, euh, je pratique le reportage. C'est la première chose. C'est-à-dire que ce livre n'est pas un roman. C est, c est, la, la forme est, est un récit, mais ça n'est pas un roman. C'est un fait divers réel avec des gens réels. Et ce qui est écrit est réel. Donc, ça, ça c'est la première des choses. Alors, j'ai toujours un peu de mal à dire littérature. Je trouve que ça fait un peu emphatique et je me sens un peu mal à l'aise avec, euh, avec l'appellation. Et alors, par bonheur, les éditions d'Olivier, où le, où le livre est publié, ne fait pas de distinguo entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas une collection, entre guillemets, reportage et une collection qui serait littérature ou je sais comment on peut l'appeler. Et donc, c'est ce qui m'intéresse aussi dans cette maison d'édition, c'est de, de raconter. Voilà, c'est ça. Il y a un récit. Après, on signale bien au lecteur s'il si s'agit de la réalité ou d'une œuvre romanesque. Mais au-delà, euh, après tout, qu'importe. Alors qu'on l'appelle littérature, je vous dis encore une fois, moi, je, voilà, ça, me, ça me gêne. D'une part, j'adore la littérature et, je, et je, me, je mets très haut ceux qui la font. Donc, euh, mmh. Mais euh, c'est vrai qu'on sent que ce soit dans vos reportages ou dans vos livres, un vrai travail d'écriture. Euh, et là, dans ce livre, on, à la fois, c'est un livre qui fourmille d'informations. Euh, dans lequel euh, on est euh, complètement ancré dans le réel. Quoi. On a l'impression que rien ne vous a échappé, tous les moindres détails de Montréal-Lacluse. Et pourtant, euh, vous, je sais que vous en aviez euh, des pages et des pages et que vous avez réduit. Mais, euh, et en même temps, on est vraiment porté par un, un flot littéraire. Ouais. Est-ce que euh, quand vous avez commencé à travailler sur ce livre, c'était quand même un objectif de, de vous approcher le plus possible, sans trahir le réel, de la littérature euh, en fait, non, parce que le, le, les, la première démarche du, du livre était de, de traiter euh, un fait divers que j'avais déjà traité dans, dans, dans le journal Le Monde. Donc, j'avais fait un article dessus. Et en fait, le, le, ce qui m'a accroché dans cette histoire-là davantage que que comme déclencheur, c'était de me dire, chaque fois qu'il y avait un, un, euh, une solution qui apparaissait, puisque c'est une affaire judiciaire, donc euh, ah, un tel a été arrêté, ah ben finalement c'est pas lui, peut-être pas lui, il est relâché, un autre est arrêté, mais c'est pas lui non plus. Donc il y, y avait euh, comme ça des, des, des mystères en gigogne. Et donc euh, j'étais très curieuse de savoir ce qui s'était passé, plein, plein de choses me oui, je me disais Gérald Thomasin, mais qui est ce type finalement, ce jeune espoir du cinéma dont vous parliez Le père de la victime ne voulait pas me recevoir au départ en se disant, bon, qu'est-ce qu'elle vient chercher Je peux imaginer que l'image d'une journaliste parisienne n'est pas forcément, on n'a pas forcément envie de prendre le déjeuner avec elle donc ça se conçoit assez bien. Donc, au départ, ces épreuves, c'est ces difficultés, en fait, m'ont motivée. Donc, je me disais non, mais il faut, je vais y retourner. Alors, je reprenais un billet de train pour Montréal-Lacluse. Je reprenais un Airbnb. Je me disais non, mais il faut que je trouve. Donc, donc euh, j'ai moi-même été un peu à, à, prise par cette affaire de, de cette manière là. Donc, j'avais peu d'idées sur, sur la manière dont elle s'incarnerait finalement euh, dans l'écriture. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute manière... Euh, J'aime écrire et je pense que c'est euh, quand on est journaliste, hein, y compris en quotidien, y compris dans un travail très rapide qui est celui du quotidien, euh, je pense que moi, en tout cas, je pense qu'il est très utile de faire attention à la manière dont on écrit, mmh. à la manière dont on raconte euh, ce qu'on ce qu veut raconter à un lecteur. Et, et, et quelle, euh, quelle méthode on choisit C'est-à-dire, est-ce qu'on choisit un portrait Est-ce qu'on choisit une interview Est-ce qu'on choisit un grand récit et, et toutes ces choses-là ne sont pas du tout anodines et, et sont au contraire fondamentales. Le, je vais dire une grande banalité, mais le, le fond et la forme vont ensemble. Et je pense qu'il qu faut y faire très attention, qu'on n'y fait pas forcément toujours attention. Mmh. Et euh, est-ce que ce qui vous a accroché aussi dans cette histoire, c'était non seulement effectivement les rebondissements euh, incroyables et en chaîne euh, que vous avez vécu euh, jusqu'en 2019, qui donc euh, s'est terminé avec la disparition de Gérald Thomasin qui se rendait à Lyon où vous l'attendiez, vous aviez rendez-vous avec lui euh, pour une dernière confrontation avec un nouveau suspect qui venait d'émerger, dont les empreintes ADN avaient été retrouvées. Terminez votre phrase ouais, ouais, <rire> clair. Mais euh, donc ça, c'était quand même pour le dire parce que c'est oui, oui, assez incroyable si euh, dans cette histoire. Donc, c'est vrai qu'il y a ça, mais est-ce que... Euh ce qui vous a aussi accroché à cette histoire, ce n'est pas euh, la découverte d'un lieu, d'un cadre et d'une euh, catégorie de la population qui n'est pas assez racontée peut-être, euh, notamment celle-là, en l'occurrence, euh, des marginaux, on va dire. Euh, enfin, il y a à la fois la France rurale là, et puis euh, euh, un, un garçon qui, euh, qui a fait 21 films, ah. mais qui en même temps euh, garde toujours un pied dans la rue. Mmh. Enfin, que ce soit dans le Quai de Westriam ou dans ce livre, on sent aussi que vous racontez quelque chose de la France qui euh, peut-être... Euh, euh, et parfois, tu. Oui, alors c'est vrai que c'était le, le mélange des deux qui m'a intéressé, C'est-à-dire, ce mélange des deux fait le début de cette histoire, en fait. C'est-à-dire, comme vous le dites, c est, c est, c est... Gérald Thomasin est un, un, un jeune acteur. Enfin, il a 35 ans à l'époque où il s'installe à Montréal-La Cluse. Et euh, c est, c est, donc il a été euh, sacré jeune espoir du cinéma, il a fait 21 films, il a réellement une carrière d'acteur. Hein, donc c'est pas du tout un type qui a fait un film de temps en temps, donc euh, il, est, il est vraiment acteur. Mais entre ces films, euh, il dépense l'argent tout de suite de ses cachets, il le distribue, presque ça lui brûle les doigts. Et après, il, il se met au RSA, donc au, au, minimum, au minimum sociaux. Et puis il vit un peu dans la rue, un peu comme ci, un peu comme ça, il va dans les services sociaux, enfin, il a une vie assez marginale et assez affichée, c'est-à-dire qu'il euh, se promène avec sa canette, il met la musique fort. Donc quand il arrive à Montréal-La un village de trois, 3... enfin un village, dix villages en fait, c'était une bourgade de 3500 habitants. Il se balade, canette dans la main euh, avec deux autres copains qu'il a trouvé sur place et qui sont qui ont eux aussi la canette dans la main donc ça, ça, ça fait un peu les, la, la bande pardon pour eux un peu les oiseaux de village un peu les voilà les, les, les gars qui sont là et évidemment tout le monde les remarque parce qu'il y en a trois dans le village il n'y en a pas forcément tellement plus en tout cas de façon aussi affichée et, et, et le choc de ces jeunes jeunes gens là dans ce village et, et total, puisque le village, lui, est une, un bourg ouvrier aujourd'hui, parce que c'est la Plastique Vallée, donc il y, y a des usines de plastique un peu partout. Mais c'est un ancien bourg rural. La génération précédente travaillait les champs. Donc euh, ça a basculé en une génération, en, en 30 ans, euh, littéralement de la charrue à l'usine. Et, et donc, euh, évidemment, ça tranche, évidemment, euh, ces types-là sur la place du village. Euh, sur, sur, lui, en tout cas, est désigné comme l'étranger. Tout de suite, c'est dit comme ça. Bah, il n'est pas d'ici. Comment il se comporte voilà. ça, il, il vit dans une maison où sont logés les gens, des gens avec peu de moyens, hein, qui est une maison ancienne, mais découpée en appartement. Et, et c'est surnommé par les habitants avec un sourire. Hein, c'est gentiment la maison des catastrophes. Donc, ça vous donne le niveau de, ce qu de la manière dont on le voit. Et quand ce meurtre a lieu, le choc de ces deux cultures, celle de, de villageoise et celles urbaines, canettes, euh, cinéma, etc., évidemment fait qu'il est désigné. Et c'est justement le, le croisement de ces, j'ose pas dire deux France, mais, mais en tout cas de, de ces deux milieux, de ces deux mondes, qui, qui fait le premier choc de l'histoire. Et donc ça, ça m'intéressait, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Je suis, suis persuadé que si ce meurtre dans un bureau de poste avait eu lieu, je dis n'importe quoi, à Aubervilliers, je ne suis pas persuadé qu'on qu serait tombé sur le dos de Thomasin. Euh, mais parce que c'est une, une culture urbaine dont on a davantage l'habitude à Aubervilliers qu'à montréal la Cluse. Donc, donc l'intérêt pour moi était le frottement de, de ces deux milieux. Et donc on se dit bon bah, c'est qui C'est forcément quelqu'un du village, hein parce que ça, ça se passe dans, dans ces petites rues, un village ancien, des toutes petites rues. Les voitures se croisent à peine, donc c'est vraiment euh... ouais, il y a des, des, des, un entrelacs de ruelles. Et, et le, lui habite absolument en face de cette poste. Et cette poste est toute petite. Elle, elle, elle fait une trentaine de mètres carrés. Il y a une quinzaine de clients qui viennent par jour. La, la, la postière la, la tient seule. Donc, euh, il y a une postière, une femme 41 ans, euh, deux enfants, enceintes, qui la tient, qui est l'enfant du pays, une jolie femme euh, qui euh, va porter l'argent la, la, la, de, euh, de la semaine aux, aux vieilles personnes. Enfin, c'est vraiment, elle est très intégrée. Et pour rentrer dans cette poste, il y a une seule porte. Et donc, elle, elle, rien ne la signale sur le devant. Enfin, Il y a juste un petit calicot, la poste, etc. Euh, pour vous dire, même le directeur de la poste ne savait pas qu'elle existait avant le meurtre. Parce, parce qu'elle n'est pas répertoriée, parce qu'elle fait peu d'opérations. voilà. Pour toutes ces raisons-là. Et, et cette femme, Catherine Burgot, qui est assassinée, euh, les, les habitants la désignent comme celle... Elle est aussi bien vue qu'on peut l'être. Donc, qui peut assassiner Catherine Burgot dans une poste que personne ne connaît, si ce n'est... L'un d'entre nous. Et alors tout le monde se regarde les premiers jours en disant qui c'est Qui, qui, lequel d'entre nous Donc les, les, les, toutes les personnes du village disent c'est forcément quelqu'un à qui on dit bonjour le matin. Et donc on se regarde. Et, et évidemment, à partir de ce moment là, c'est ben, ça doit être un toxicomane. Donc euh, Thomasin, entre autres qualités, euh, euh, boit sa canette, un peu toxicomane. Il tourne au subutex. Enfin, il est, il est, il est dans, ce, dans, dans ce milieu là. On dit si c'est l'un d'entre nous, ça doit être lui. Il habite en face, il a besoin d'argent puisqu'il a, il est au subutex et au RSA. Donc, donc ça se focalise sur lui parce qu'il y a le choc de ces deux, de ces deux mondes en fait. Et, et c'est ça qui m'intéressait, c'était creuser les deux en parallèle. Et euh, est-ce que euh, vous aviez des, des modèles littéraires en tête au moment d'écrire ce livre euh, Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, le terme de littérature est un terme qui vous impressionne, ou en tout cas, vous avez en tête des auteurs que vous estimez tellement... Euh... <rire> voilà. J'en ai plein, j'en ai presque trop, si j'ose dire. Donc, euh, j'aime beaucoup la littérature 19e française. Donc, euh, j'aime tous les... Je pas dire tous les Balzacs, mais j'aime Balzac, euh, tout Balzac. J'aime euh, Zola, ça n'a rien à voir, mais c'est... voilà, J'aime cette littérature euh, longue qui raconte le pays aussi, qui raconte euh, des milieux différents. Et, et euh, surtout, le, le terme, c'est qu'il raconte. Et, et j'aime la littérature du 19e parce qu'elle raconte, parce qu'elle a ce côté euh, conteuse euh, histoire. Euh, on s'y accroche. Enfin, je veux dire, quand on, on rentre dans les illusions perdues, ben, on tourne, on, en tout cas, moi, je tourne les pages rapidement. Mmh. Euh, et évidemment, euh, euh, donc moi, j'ai grandi en Belgique. Donc, j'ai une, une passion pour, euh, pour Simonon. Euh, euh, D'une part, parce que j'aime la pluie et qu'il n'y euh, a pas meilleur. On dit que les Esquimaux ont... On, je ne sais combien, 300 mots pour parler de la neige. Je pense que Simonon doit en avoir encore plus pour parler de la pluie. Toutes les pluies ont leur description, etc. Mmh. Et, et ouais, j'adore Simonon pour ça. J'aime aussi sa brièveté. Parce que J'aime la longueur chez les uns et la brièveté chez lui. Donc, donc euh, oui, beau... j'aime les conteurs, en fait. Donc euh, euh, J'aime le Tchékov des nouvelles. J'aime euh, voilà, ce, ce type de littérature euh, qui raconte. D'accord. Et la, la non-fiction, vous, vous en lisez beaucoup La non-fiction alors. Euh, j'en lis beaucoup. Je, je trouve qu'elle se popularise et qu'elle qu devient euh, plus intéressante maintenant. Alors, il y avait les, les très grands auteurs, euh, je n'ose pas dire toujours les mêmes, mais un peu toujours les mêmes, euh, dont, on, dont on a longtemps parlé, qui étaient, euh, je, je, je vous ai parlé de Truman Capote, euh, qui est évidemment admirable. Euh, les, les premiers que j'ai lus, c'était Truman Capote, Tom Wolfe, euh, Kapuscinski qui a fait des bouquins remarquables, c'est donc cette, ce journaliste euh, polonais. Mmh. Euh, donc, euh, euh, j'adore Charine, euh, Charine euh, Chatouine, pardon, Charine aussi, mais c'est un autre genre. Mmh. Euh, Chatouine, donc ce genre-là qui était, j'ose pas dire, c'était presque des classiques au-delà de, au de la fiction ou non-fiction. Euh, et en France, il y a, en France, ou en Europe, il y a eu toute cette vague d'écrivains voyageurs hein, dont Bouvier était le porte-étendard en premier, qu'on peut presque rangé dans cette catégorie. Mmh. Et, et ça n'est que plus tard euh, qu'il y a eu le, le, la non-fiction, comme on la raconte, enfin, comme on l'explique aujourd'hui. En tout cas, elle est arrivée en France plus tard. Moi, je l'ai vue bien plus tard. Et que je trouve très intéressante, où il y a Adrienne Leblanc, euh, euh, Krakauer, qui est, enfin, il y a tout, toute cette vague américaine. Et alors, chaque, euh, en, en, dans les pays européens, où cette, cette littérature-là a moins de débouchés, c'est-à-dire qu'on en vit moins facilement, pour dire les choses très, de façon très économique. Mmh. Et donc, chaque. Je euh, pas dire que chaque pays a un peu les siens, mais c'est un peu le cas. Quoi. On a Gomorra pour l'Italie, euh, on en a des formidables, cet auteur formidable, euh, Chris Von Stop, pour la, euh, les Pays-Bas. Et, et ça, c'est extraordinaire. Alors, celle que j'aime en ce moment, donc on a, on a les tocades du moment, donc ma tocade du moment, c'est Maggie Nelson qui a fait donc, euh, une partie rouge que je trouve remarquable et qui est surtout euh, poète. Okay. Est-ce que vous diriez qu'il y a un, un style de non-fiction euh, un peu euh, français par rapport aux États-Unis, par exemple Est-ce que euh, vous vous reconnaissez plus dans un, un type de non-fiction que dans un autre euh, Alors, je pense que je, les, les pays ont leur, ont leur genre mmh. un peu. Donc, en France, c'est peut-être plus littéraire, si j'ose dire. Euh, je pense par exemple à Jean Hatzfeld qui a fait tout un travail passionnant sur le Rwanda en particulier, mais aussi sur L'ère de la guerre, qui est un bouquin sur la, sur la guerre en ex-Yougoslavie et qui est un travail vraiment où il y a une étude très, très sur la forme, enfin la manière dont les gens parlent, dont les... et qui est, qui est vraiment intéressant. C'est vraiment très intéressant. Donc ça, c'est très français, je trouve, donc cette manière. Voilà. Et la non fiction française, euh... Adore euh, mettre, si je veux dire, le, le, le jeu, utiliser mmh. le jeu. Donc, euh, je pense à Génada qui a, qui a fait la serpe et qui a écrit la première personne, mmh. à Carrère, bien sûr, qui a fait l'adversaire aussi et, et, et qui se mêle à ses, à ses, à ses livres. Donc, euh... Alors que vous, vous essayez le plus possible de disparaître dans l'inconnu de la poste. Enfin, dans, dans ce cas-là, voilà. oui. C'est-à-dire moi, je, je pense qu'il faut. Qu il faut euh, euh, Carrère, par exemple, ou Genada, ont, ont des styles très ancrés et qui, à chaque livre, reviennent pour, pour mon plus grand plaisir. Hein. Je, euh, en revanche, moi, je, je, je préfère changer à chaque, à chaque livre, prendre à chaque livre, euh, un peu comme, comme on dirait de quelqu'un qui fait de la musique. C'est-à-dire que quand le piano va mieux, on prend le piano, quand le violon... Euh, et, et donc, je pense que, que je préfère ça. Je préfère euh, ne pas avoir, un, entre guillemets, un système. Mmh. Vous parliez tout à l'heure dans L'inconnu de la Poste du frottement entre plusieurs mondes qui s'entrecroisent et qui s'entrechoquent dans cette histoire. Euh, mais dans le livre lui-même, sur la forme, il y a aussi un frottement, vraiment, j'y reviens, entre littérature, journalisme, reportage et, et fiction. Enfin, il y a vraiment des personnages dont les noms même sont assez évocateurs, que ce soit un temps Rambouille, La Grotte, qui est le lieu où ils vivent, qui a cette appellation comme ça. Même dans le cas de Westriam, le tracteur, qui est la voiture que vous euh, utilisez euh, et comme un personnage dans, dans ce livre. Euh, Est-ce que euh, vous citiez euh, Balzac, Zola, des, des romans du 19e siècle Ce que vous cherchez quand même euh, quand vous écrivez, ce n'est pas euh, ce frottement Si, bien sûr, bien sûr. Le, le, euh, petit à petit, au début, on, on, on a du, même, du mal, Enfin, en tout cas moi, j'ai du mal à, à voir moi-même ce qu'on cherche dans un comme type de situation. En fait, au bout d'un moment, on, on le voit un peu. Il y a effectivement ça, le frottement des choses, le, le, euh, comment elles s'organisent entre elles, comment elles coïncident ou ne coïncident pas. Donc ça, c'est sûr. Et, et comment chaque... Une autre chose qui, qui m'intéresse, c'est sans doute issu de mon métier de journaliste, c'est comment euh, des gens, des gens très différents... Euh, tout à coup se retrouvent plongés dans un défi qu'ils n'ont absolument pas calculé. Donc mmh. là, euh, ça peut être, quand on va en Syrie, ça peut être tout à coup euh, une guerre qui éclate, ça peut être en Haïti, euh, la terre qui tremble, et à Montréal-La Cluse, ça peut être euh, tout à coup ce meurtre tout à fait inattendu euh, sur une personne, personne ne, ne lui veut du mal, qui a pu tuer Catherine Burgot. C est, c est, c est, on ne voit même pas le mobile qu'il peut y avoir. Et, et donc, comment ce village, comment la famille de cette victime, Comment une personne accusée et qui nie vont chacun affronter cette, cette, cette même catastrophe avec le, ce qui, ce qui, comme il peut en fait et ça, ça c'est toujours quelque chose qui m'intéresse c'est-à-dire c'est des gens qui ordinaires entre guillemets qui sont tout à coup balancés dans quelque chose qui, qui les dépasse et auquel ils doivent faire face et, et chacun, et alors là, c'était pour moi, j'ai ai beaucoup aimé faire ce livre et ça a été un, un apprentissage euh, douloureux, si j'ose dire. -dire j'ai vraiment ramé pour l'écrire. Je, je reconnais que parce que je voulais que chacun puisse raconter comment il l'a fait, comment puisse euh, euh, avoir son rôle plein et de façon très différente, c'est-à-dire le père de la victime a une façon de le faire, c'est un, un des notables du village, donc il ne va pas l'affronter évidemment de la même manière que euh, Thomasin et sa canette. Donc c'était ces, ces différences-là qui m'intéressaient, et qu'il fallait entrecroiser sans donner le tournis au lecteur en fait. Oui c'est vrai qu'a priori on pourrait se dire que Gérald Thomasin va être vraiment un, un personnage principal, et euh, finalement vous avez réussi à en faire un livre assez euh, polyphonique quoi. Oui, c'est très tentant parce que, évidemment, c'est un, un personnage, et alors, dans sa vie, comme, comme dans un livre, j'imagine, qui bouffe l'espace littéralement. C'est-à-dire que quand il est là, il prend toute la place. Et d'ailleurs, ses copains le blaguent là-dessus. Il dit, faut toujours qu'il soit au milieu de la photo. Donc, ce, ce meurtre a lieu. Un meurtre terrible, énorme, etc. Évidemment, les, les, les journalistes arrivent et, et le, le, le jour même sont là, dans le village, filmant les gens, demandant si on a vu quelque chose, etc. Et Thomasin, qui regarde cette scène dit à ses copains « Ah ça y est, ils viennent sans doute m'interviewer ». Et, et son copain dit « C'est pas possible, il y a quelqu'un qui est mort, euh, une femme est morte, et toi tu te mets encore au milieu ». Et, et Thomasin à ce côté-là, il bouffe l'espace, il, il, il, il apparaît, il est là tout le temps, il fait du bruit, c'est est un acteur en fait. Donc euh, je pense que ça tient à son, à son métier, en tout cas à la manière dont il a, il a pu le réussir. Et, et donc... Euh, euh, C'est vrai que je ne voulais pas... Enfin, Il prend une place importante dans le livre, puisqu'évidemment, il est le premier suspect. Et cette suspicion va durer euh, presque sept ans. Hein. Donc, euh, il va faire trois ans de prison. Et c est, c est, c est... Mais je ne voulais pas non plus qu'il euh, qu bouffe le livre. Et euh, depuis quelques années, on a l'impression qu'il y a un regain d'intérêt vraiment assez frappant, notamment au niveau... De, des livres qui sortent sur, pour le fait divers, en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, ce qui euh, auparavant pouvait apparaître comme un sujet euh, vulgaire, euh, qui n'avait pas a priori beaucoup d'intérêt, euh, maintenant est vraiment rehaussé et euh, étudié avec attention. Et com comment vous interprétez-vous ce, ce phénomène quoi On voit que, que ce soit par des, euh, des écrivains, des historiens, des sociologues, des livres sortent euh, sur des, des sujets qui sont un peu pris comme des métonymies de la, de la société. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est effectivement une, une tendance qui caractérise un petit peu le, le, le journalisme aujourd'hui enfin... Je pense que le, le, le crime, c'est pour aller vite, fait divers, euh, au, au cinéma, il n'y a jamais eu de problème. Donc personne ne va avoir honte de vous dire « je suis allé voir un film Hitchcock. Donc mmh. euh, ça n'a pas de problème. Et mmh. les films noirs, au contraire, ont, ont, ont leur vrai... Euh, les tontons flingueurs, enfin tout ça, tout ça a une vraie euh, reconnaissance. Mmh. Dans, les, dans ce qui est ce qu'on appellerait prat... en, en fiction un polar, a longtemps lui aussi été considéré comme un sous-genre. Et, et, et c'est petit à petit sorti de là, mmh. avec des auteurs qui ont... Euh, euh, à la fois français ou étrangers, hein, je pense à quelqu'un comme Elroy, qui est devenu... Euh, Personne ne dirait, c'est un sous-auteur. Enfin, c'est vraiment un, un grand écrivain américain, tout simplement, quel que soit, quel que soit ce qu'il écrit. Et, et donc, c est, c est, c est, ça a commencé à sortir d'une sous-catégorie, en tout cas dans, dans ce qui est imprimé, euh, par les romans, par la, par la fiction. Et petit à petit, en revanche, les, les, dans ce qui était journalisme, dire euh, euh, j'écris sur un fait divers. Ça a longtemps été gênant. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé à être journaliste, en tout cas à écrire, à être reporter, dans le service d'information générale à Libération. Et je me souviens de la tête catastrophée de mon père qui m'a dit, mais tu ne vas quand même pas passer toute ta carrière à faire les chiens écrasés. Et donc, lui, était, il m'avait offert un Mont Blanc, il s'était dit ça y est, elle va être critique littéraire et boum, voilà qu'elle nous fait euh, les meurtres. Euh, voilà. Et, et donc, c'était les lire, les faire. Il y avait un côté gênant mmh. et, et c'est marrant, d'ailleurs, parce que je... je dans l'adversaire de Carrère, hein, dont, on, dont on parlait tout à l'heure, au détour d'une phrase, il dit, par exemple, j'avais peur que mes enfants aient honte, que je fasse un livre sur un sujet comme celui-là. Mmh. Et, et on voit qu'on est à la charnière, c'est-à-dire qu'il fait le livre. Mais à la fois, il a peur, il a, il a peur que ses enfants en aient honte. Et donc, il y avait, c'est resté longtemps hein, même d'écrire là dessus, de faire ça. Et je pense que dans la foulée des, des romans, des polars, euh, un certain nombre de journaux qui n'étaient pas euh, catégories, faits divers, etc. ont commencé à les traiter, et, et, et y compris dans la presse, ça prend, ça prend petit à petit une autre dimension. C'est-à-dire qu'on est moins gêné de les lire. Au monde où je travaille, pendant longtemps, euh, on refusait de traiter les faits divers, par exemple. Mmh, mmh. On traitait les procès avec des grandes plumes, des... Voilà. mais le fait divers restait euh, embarrassant un mmh. peu. voilà. Et je, je, je, suis, je suis comme vous, je pense que c'est vraiment en train de changer. Je, je pense qu'il y a un grand enjeu autour des euh, les, les, les séries, les plateformes euh, style Netflix, etc., ont aussi joué un rôle au sens où euh, des gens qui n'auraient pas forcément euh, raconté à tout le monde qu'ils allaient acheter Détective ou qu'ils lisaient ça dans Paris Match, ou, euh, voilà, euh, se sont dit entre eux, tiens, t'as vu telle série et c'est petit à petit, les gens, j'ose pas dire, ont osé le dire, mais comme, comme Carrère et ses enfants, papa fait un livre sur un fait divers. Ouais. Donc euh, maintenant, on peut dire papa regarde Netflix, euh, la série sur Grégory ou peu importe mmh. quoi. Et, et je, je crois que, que, que tout, toutes ces choses ont fait qu'aujourd'hui, voilà, qu on en est tout à fait à un autre point. Mmh. C'est vrai qu'à un moment donné, on pouvait se dire que dans un certain milieu, euh, euh, se dire sensible au suspense ou lire des polars, lire des livres à suspense euh, qu'on dévore un petit peu comme ça et qu'on appelle même parfois des romans de gare, euh, était un peu honteux. Est-ce que euh, parce qu'on euh, jugeait que c'était euh, synonyme de, de peu de style quoi afin que l'écriture n'était pas travaillée et tout. Est-ce que ouais. vous, euh, vous êtes lectrice, enfin, vous, vous assumez aussi de d'être sensible au suspense et en même temps d'apprécier le style. Enfin voilà. Bah, on parlait de Simonon euh, tout à mmh. l'heure. Euh, C'est vrai que dire je, je lis Simonon, euh, ça faisait sourire il y a, il y a 20 ans. C'est-à-dire bon, alors bon, regarde, bon ça va, t'es belge, enfin, donc ça, ça passait comme une euh, voilà un, un peu euh, une belge d'opérette, moi qui aime bien Simonon, ça fait partie des choses, et t'aimes les frites aussi, Enfin, il y avait ce côté euh, euh, comme ça, euh, folklorique presque. Et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Simonon, euh, publié en pléiade, c est, c est, je pense que ça, ça ne serait venu à l'idée de personne euh, il y a encore euh, oui, 15-20 ans. Quoi. Mmh. Et, et euh, je, oui, je pense comme vous, que, euh, moi, que, que les gens s'y mettent maintenant. Alors moi, ça m'a jamais gêné hein, de, de dire je lis des polars. J'en ai toujours lu. J'adore ça. Euh, voilà. Alors, il y avait. Mais, mais, mais ce n'était pas, oui, pas si évident. Et euh, bon, là, ça fait vraiment que quelques jours que euh, l'Inconnu de la Poste est sorti. Mais euh, est-ce que vous savez déjà si des gens euh, de Montréal-Lacluze euh, l'ont lu Et euh, est-ce que euh, vous avez déjà des retours quoi, sur euh, l'impression que l'effet même que le, roman, que le livre pardon, fait euh, sur les gens qui sont concernés Alors, euh, j'ai quelques retours, pas, pas tant que ça. Et, et je pense que les gens ne savent pas trop... Comment le prendre Alors certains oui. En tout cas, euh, ceux qui ceux qui me font qui font une réaction, est positif, elle est positive hein, dans les premiers temps, euh, forcément. Par exemple, entre nous, parlions de, de Catherine Burgot qui a été assassinée et euh, Gérald Thomasin qui, qui a été longtemps euh, suspecté d'être d'être l'assassin. J'ai dit, par exemple, dans une émission de télé, que c'est que les deux, il euh, y avait des résonances entre leurs deux vies. Euh, notamment autour du suicide, d'une enfance pas forcément facile. Et alors ça, par exemple, ça, ça a été très mal vécu à Montréal ça a été Comment on peut comparer l'un et l'autre Donc euh, voilà, je pense que chaque chose... Euh, dès, dès lors qu'on parle du réel et, et, et qu'on voilà, qu qu écrit dessus, on y va sur la pointe des pieds. Et ça, ça c'est une des choses très difficiles. Et, et j'y suis souvent confrontée, y compris quand on fait des articles dans les journaux. C'est-à-dire qu'un adjectif peut meurtrir quelqu'un à un mmh. point qu'on qu n'imagine pas. Et c'est vrai qu'à chaque fois, euh, j'essaie d'y aller sur la pointe des pieds. Vous voyez, je ne réussis pas toujours. Mmh. Donc, euh, Wistre, pour le serez de donc euh, qui était euh, pareil, hein, c'était euh, euh, une enquête que j'avais faite euh, dans le... Euh, nettoyer un ferry avec des euh, femmes de ménage etc c'est vrai qu'au début euh, les, les femmes dont je parlais ne savaient pas s'il fallait, euh, de, de quelle manière appréhender cette, cette, cette histoire-là. Est-ce que c'était bien, pas bien On en parlait. Euh, et, et donc, euh, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, il faut faire très attention. J'y vais de plus en plus, euh, voilà, avec de plus en plus de précautions. Mais à chaque fois, c'est sûr, je, je sais que je vais me prendre une porte, je ne sais jamais laquelle, mais mmh. c'est sûr, sûr et je le comprends très bien. Je veux dire... Euh, c'est normal aussi, on peut essayer de faire tout ce qu'on veut, c'est compliqué. Et dans, dans votre pratique de l'écriture, quand on écrit sur le réel comme vous, est-ce qu'on écrit en temps réel ou bien est-ce que vous êtes plutôt en train d'emmagasiner de, beaucoup d'informations pendant tout un temps pour passer à une phase d'écriture isolée qui arrive plus tard moi, je, prends, je, je suis euh, compulsive du carnet de notes, donc j'ai des carnets de notes euh, à non plus finir, je les numérote, enfin bon bref, j'en ai des cartons entiers chez moi, c'est terrible, que je retranscris après sur ordinateur, vous, vous, vous voulez vraiment rentrer, là on est dans les sous-sols oui, de Beaubourg, là vous allez rentrer dans les sous-sols ouais. de... Et donc euh, ça, c est, c est, je fais ça de façon euh, euh, ouais, très précise, Et en revanche je n'écris pas, je ne rédige pas en temps réel, mais en revanche des idées me viennent pendant que je prends mes notes. Et donc, dans, dans mes carnets, il y a de tout. Et alors, je, je suis, très, je suis, je suis euh, très avide de voir comment les autres font. Alors là, je vais vous citer un autre. Vous inquiétez pas, je ne me compare pas. Je vais vous citer Zola, que, que j'adore Zola. Et c'est vrai que Terre Humaine, donc les collection, la collection Terre Humaine, a publié les carnets d'enquête de Zola. Et quand j'ai vu ça, je ne savais pas que c'était sorti, donc je, je me suis ruée dessus, bien sûr. Je me suis dit comment Zola prenait ses notes. Et donc j'ai commencé à feuilleter, c'est un bouquin énorme, donc on a tous les rougon macars Et alors lui prend des notes incroyablement précises, là j'étais gênée, je me dis mais moi je fais ça à la sauvage. Donc il y a la couleur des tentures, les... qu'est-ce qu'on a mangé à midi, enfin dans, dans tous les milieux qu'il traverse, et très peu de dialogue. Mmh. Et moi c'est l'inverse, beaucoup de dialogue, peu de couleur de papier peint. Donc maintenant je vais faire un effort... <rire> pour noter les couleurs. Et dans, dans ces romanciers du 19e siècle, vous ne citez pas Jules Vallès, mais est-ce que euh, lui, qui était à la fois journaliste, euh, écrivain, qui a témoigné aussi de, de son temps et notamment euh, de, des humbles, euh, est-ce que euh, c'est un écrivain qui, euh, qui vous parle euh, Oui, oui j'aime bien Vallès, mais j'aime je, je, mieux les sagas sociales. Enfin, c'est vrai que c'est social au mmh. sens où... Euh, c est, c est, on, on, on prend là un jeune garçon qui traverse tout euh, ouais, je l'aime bien mais c'est pas, pas celui qui me vient en premier mmh. pour dire les choses okay. et dans, dans ces écrivains que vous citez c'est souvent aussi des écrivains qui ont fortement témoigné de leur temps, c'est à dire qu'on peut lire aussi leurs leur livres et leurs romans comme des témoignages de leur époque de l'ambiance, des lieux euh, et aussi des, des crises qui ont frappé la, la société française en l'occurrence est-ce euh, que vous ne considérez pas que quand vous écrivez un livre comme le cas de Westriam, par exemple, c'est aussi un acte d'historienne du temps présent, on va dire, parce que quand on le relie à posteriori, là, on a un témoignage de ce qu'était la crise de 2008 et de ses effets, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'une chose qui me passionne, enfin que j'adore faire, c'est le reportage social au sens très large du terme. Donc euh, c'est vrai que ce soit euh, dans Le Monde, quand, quand, euh, où je travaille, le journal Le Monde, le, le, c'est sûr que quand il y a la crise des Gilets jaunes, euh, j'ai qu'une envie, c'est partir sur un rond-point. C'est sûr, j'aime je, je, ça, ça, ça, ça m'intéresse, je trouve que c'est là où la, la vie émerge, bouillonne, on ne sait pas ce qui est en train de se passer, mais ça se passe. Donc c est, c est, pour moi, c'est des moments précieux, c'est des moments intéressants, c'est des moments aujourd'hui aussi, d'une certaine manière. C'est des moments où aussi, on se demande, de, voilà le, le, le sol bouge sous nos pas, où est la terre ferme On n'en sait rien. Et, et ça, comme journaliste, comme quelqu'un qui... Euh, qui aime travailler sur la matière vivante, c'est sûr que c'est passionnant. Mmh. Donc, euh, j'aime ça. Par exemple, une, une chose qui m'a toujours fascinée entre, entre Zola et Balzac, hein, qui, qui se succèdent dans le temps, il hein, euh, y a un bouquin de, de Balzac qui s'appelle « La bourse mmh. ». Ce bouquin qui s'appelle « La bourse » ne traite pas de la bourse, euh, place de la bourse à Paris, euh, la bourse des valeurs, c'est un porte-monnaie. Mmh. Et le bouquin de Zola, qui est suivant, qui s'appelle « L'argent », traite de la bourse. Mmh. Et donc, c'est vrai que, que, que ça, on le voit, on, on voit le, le changement d'époque à travers ces, ces livres-là. Mmh. Et c'est extraordinairement précieux. Mmh. Et en plus, c'est toujours euh, passionnant de voir comment il l'attrape, comment ils, euh, les blagues qu'on fait dans euh, le Père Goriot, les blagues qu'on fait à table sur euh, la, la, la couleur de l'époque. Pour moi, c'est un régal. Enfin, je veux dire, ça fait le sel de ces livres-là. Mmh. Quand on vous entend et quand on vous lit, on sent que l'un de vos moteurs, c'est vraiment la rencontre, quoi. les rencontres avec les gens euh, que vous allez voir. Mais euh, et je voulais savoir si, euh, dans votre vocation de journaliste, euh, est-ce que, euh, comment dire, quelle était la part de motivation par la rencontre, par le, le récit de, de ce qui nous entoure et, euh, de, et de littérature, d'écriture. Euh, enfin, co comment vous avez eu le le... comment vous avez accroché avec le journalisme Est-ce que c'est la lecture d'articles, la lecture d'écrivains ou... au, au, dé... au départ, je, je vous mentirais en vous disant que j'avais une vocation de journaliste. Mmh. Ce n'était pas le cas. J ai, j ai... Je fais des études de lettres et euh, je, je, je cherchais un débouché très concret. Je, cherchais du... enfin, je me disais, les études de lettres, euh, au bout d'un moment, vous, on vous demande alors, tu vas être prof enfin, bon. Donc, Je, je, je voulais un, un débouché. Comment gagner ma vie euh, voilà. Donc j'ai fait du journalisme parce que j'ai réussi le concours du CFJ et je suis rentrée dans la, dans la branche technique. Donc euh, ce n'était pas forcément euh, le mythe du reporter ou de l'écriture, ou d'une chose comme ça. Donc euh, c'était presque plus lire les articles des autres. Hein. C'est ça être euh, la branche technique du journalisme. Et, et en fait, c'est vrai que quand je suis rentrée à Libération, à un moment, ils ont cherché des, des, des jeunes gens, comme moi à l'époque, en disant, voilà, est-ce que vous voulez commencer à faire du reportage euh, comme une évolution professionnelle et c'est vrai que la, premier, le, le, le, la première chose qu'on m'a demandé, c'est de recevoir les gens qui étaient, qui étaient là euh, dans le hall. Hein, à l'époque, les, les, les gens venaient dire voilà ce qui m'est arrivé. Euh, on recevait des, des personnes dans les journaux. Et les gens m'ont raconté leur histoire. Et c'est sûr que ce n'est pas un billet d'avion pour euh, un ailleurs en guerre qui m'a motivée. C'est ces gens qui s'asseyaient en face de moi et tout à coup, déballent tout. Vous, vous Mettent leur tripes sur la table des gens que vous n'avez jamais vus, qui ne vous ont jamais vus et qui vous parlent avec une, une confiance et une intimité euh, bouleversante d'une certaine façon. Et c'est vrai que c'est ça qui, où je me suis dit, voilà, une fois que j'ai fait cette interview et le papier, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Mm. Et, et, et c'est vrai qu'après, où qu'on aille, c'est ça qui me, qui me motive, en tout cas. Mm. Quand je vous dis, je, je note plus de dialogue que de couleur de papier, c'est sûr mm. que, que c'est parce que la, la, la rencontre, pour moi, fait beaucoup. Mm. Fait, dans un reportage, c'est... 80% d'un reportage que je fais, c'est ça. Et vous le disiez au début de l'entretien, quand on arrive à Montréal-La en tant que journaliste parisien, on peut, on peut être confronté à une défiance de la part des gens aujourd'hui. Est-ce que euh, euh, persister à le faire, à y aller et à être le plus fidèle possible à, à ce qu'ils vous disent, à leurs histoires, c'est aussi une part de votre, de votre métier, de votre combat aujourd'hui c'est vrai que le. Moi, je suis journaliste depuis longtemps, depuis plus de 30 ans. Et donc. Euh, J'ai vu se dégrader l'image euh, du journaliste, euh, d'abord à l'étranger, hein, puisque au départ euh, c'était euh, sur des terrains de conflit, etc. Où au début vous disiez je suis journaliste, vous aviez un brassard, on vous disait bravo, vive la liberté, etc. Et petit à petit on dit bon ben bah, très bien, on va vous tirer dessus parce que les journalistes on n'en veut pas ici. Donc c'est et, et mettre un brassard presse ou comme ça à l'étranger un jet par balle avec écrit presse, c'était vous désigner? comme une cible, en fait, et non plus comme une protection. Et petit à petit, en France, c'est devenu ça aussi. C'est-à-dire que, pour la première fois, lors des manifestations gilets jaunes, par exemple, euh, j'ai vu une chose que je n'aurais jamais imaginée possible, et encore quelques années en France, qui était des journalistes avec des gardes du corps. Donc, donc il y a vraiment une, une dégradation de l'image du journaliste, dégradation dans laquelle on, on, nous sommes pour partie coupables comme journalistes. C'est-à-dire que... Euh, on n'a pas été à la hauteur pour dire les choses euh, comme ça. Et c'est vrai que quand vous sonnez à une porte en France ou que vous allez euh, dans un endroit, où vous dites euh, bonjour, je suis journaliste. Déjà, c'est pas terrible. Quand vous dites je viens de Paris, vous aggravez votre cas. Dieu merci, j'ai pas de caméra. Donc, mmh. mais c'est limite. Et c'est vrai qu'il y a vraiment, c'est vraiment un problème aujourd'hui. Mmh. Et il y a une, une telle défiance par rapport à la, à la presse. À la... Donc a, après, pour contourner ça et expliquer ce qu'on fait. Euh, rendre confiance euh, à la manière de, dont on peut travailler, c'est extrêmement compliqué. Mmh. C'est très compliqué aujourd'hui. Alors je, je lisais euh, aujourd'hui l'interview euh, d'un journaliste américain. Et alors aux États-Unis, pendant longtemps, ils étaient à l'abri de ça en fait. C'est-à-dire que il euh, y avait cette espèce de mythe. Euh, que tout Américain est, est un communicateur en puissance, hein, je parle de, de l'homme de la rue, mmh. et qu'une caméra arrive, il sait comment faire, comment parler, etc. Et, et ce journaliste américain disait qu'aujourd'hui, eux aussi rencontraient ces mêmes problèmes. Donc je pense que c'est quelque chose de général mmh. euh, aujourd'hui. Et, et c'est vraiment très très problématique. Donc euh, euh, on, on, essayer de rendre confiance et de faire des journaux où les gens ont l'impression qu'on leur donne leur place, ouais. est vraiment un objectif à faire aujourd'hui. C'est important, oui, effectivement, je pense, de, de, en tout cas, avec votre livre, vous vous rendez hommage aussi à leur, à leur vie, quoi, quelque mm. part, donc c'est sans doute une manière de, de mm. guérir euh, cette blessure. Oui, et, et à la fois, je vous dis, on, on fait ce qu'on veut, regardez, les, les premières, mm. certaines réactions vont être compliquées, ouais. etc. Donc c'est vrai que, euh, par exemple, euh, j'ai tendance à faire quelque chose aujourd'hui que, que je ne faisais pas du tout il euh, y a allez, deux, trois ans, donc de façon très récente, c'est euh, lire à certaines personnes ce que j'écris sur eux. Alors là, je ne vous parle pas de, euh, de, de, de personnes politiques ou de personnes qui, qui, euh, ou la, pour lesquelles la communication est, est un métier ou fait partie de leur métier. Mais euh, euh, M. Burgot, par exemple, le père de Catherine Burgot, qui est la victime de ce meurtre à Montréal-La Cluse, je lui ai lu ce que, ce que j'écrivais sur lui. Je ne voulais pas qu'il achète un livre et que ça lui saute au visage. Donc je voulais qu'il s'y retrouve. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans une situation très particulière. Et donc ça, je le fais de plus en plus, alors que je ne l'aurais pas fait il y a trois ans. Et j'aurais même poussé ici même des cris en disant non, mais il ne faut pas lire. Etc. Parce que je pense qu'il faut de notre côté tendre la main aussi. Donc re retrouver ce chemin là. Et euh, avec ce livre, vous, atteignez un vous, vous vous approchez de la littérature par le réel. C'est vraiment la, la démarche. Il y a aussi des, des romans qui sont sortis euh, tout un courant euh, récemment en France, d'écrivains qui euh, approchent le réel par la littérature et euh, qui témoignent aussi euh, d'une France rurale. Donc je pense à Nicolas Mathieu, par exemple, avec leurs enfants après eux. Euh, Est-ce que euh, vous pensez qu'il euh, y a comme une communauté entre euh, ce qu'ils font et, euh, et ce que vous faites oui, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé ce, ce, ce, ce boulot de Nicolas Mathieu, enfin, ce, ce livre. J'ai trouvé en plus très bien que le Goncourt le, enfin, le reconnaisse que, parce que c'est des bouquins. Euh, ce pas des chars d'assaut, c'est des bouquins fragiles, pas, pas faciles à écrire, j'imagine, pour lui. Et donc, c'est vrai qu'il euh, qu y a que, que, que le, les liens euh, entre réel, fiction, il y a tout ce courant d'autofiction, tout ça, tout ça s'entremêle, bien évidemment. Et, et c'est une période intéressante pour ça, c'est-à-dire que... Euh, et, et qui rend bien compte, je, je, je crois, de la réalité dans laquelle chacun de nous est plongé, c'est-à-dire de, de se demander toujours un petit peu dans quelle dimension on est, dans quelle, dans quelle représentation on est, est-ce que c'est bien vrai, est-ce que c'est bien... C est, c est, et, et je trouve ça très intéressant que, le, euh, que la littérature, au sens large, que les livres puissent s'en emparer mmh. et, et le faire à, à, à, pour, chez beaucoup de gens avec beaucoup de talent. Mmh. On parlait de Maggie Nelson, elle, c'est incroyablement bien fait. C'est des bouquins très intello et à la fois très, euh, très ressentis. C'est des numéros, c'est très périlleux écrire. Je ne dis pas que c'est facile d'écrire euh, euh, la comédie humaine, hein, loin de là. Mais, mais euh, voilà, on, on est dans la fiction, même si euh, ça s'inscrit dans, euh, dans un univers très réel, une évolution, etc. Mais, mais là, on est sur des choses beaucoup plus fragiles, en fait. Et, et je trouve ça très intéressant, mmh. euh, effectivement. Et euh, vous, est-ce que vous pensez que euh, vous pourriez euh, un jour vous décrocher complètement euh, du réel et, euh, et faire une œuvre de fiction J'y tiens pas. Euh, un de mes grands plaisirs, moi, c'est. J'aime la phase reportage. C'est-à-dire, j'adore écrire, euh, même si là, je vous dis, j'en ai bavé. Mais j'aime bien ça. Ça m'a plu d'essayer de construire autrement. Enfin, c'est. Euh, j'aime ça j euh, voilà. mais à la fois euh, pour moi les, les livres en tout cas dans ma pratique à moi marchent sur deux pieds, le pied reportage qui est j'y vais euh, je, je, je passe du temps là-bas, je rencontre les gens euh, euh, toute, toute cette phase enquête je l'adore au reportage aller y vivre, le côté aventure se lancer dans quelque chose dont on ne connaît pas la fin euh, euh, c est, c est, cette histoire là par exemple donc, donc tout, tout ça me, me plaît et je, je pense que j'aurais vraiment du Mal à y renoncer, ça, c est, c est, ça serait vraiment, ouais, j'aime vraiment ça. Mmh. Hein okay. Et euh, puisqu'on parlait de littérature de terrain, euh, euh, quels sont vos terrains du moment et euh, sur quels terrains vous aspirez à aller euh, bientôt Alors les terrains du moment, ils sont, ils sont euh, malheureusement pandémiques, euh, mmh. donc on est tous un peu confrontés à les endroits où, où on peut aller finalement. Euh, c'est devenu, euh, c'est devenu compliqué de bouger, donc on, on travaille beaucoup en France en ce moment. Euh. Euh, donc c'est ouais, un, un peu la limite, euh, en tout cas géographique. Alors moi, j'adore ça, travailler en France, donc ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Euh, c'est sûr que les trans, euh, le, le, le monde autour de nous est devenu euh, euh, obscur, en fait. Il hein, y, a, y a tout un tas de pays dont on, on a presque plus de nouvelles. Et, et, alors là, c'est vrai que aller dans certains de ces pays moi j'aimerais y aller l'afrique par exemple compliqué d'y aller euh, euh, entre entre les, les groupes armés les, les virus enfin c'est c'est compliqué ok <rire> bah merci beaucoup